Moi c'est Bud et voici Axo. Bonjour Aujourd'hui on va vous parler de l'asexualité Oh oui Est-ce que vous connaissez euh, des personnes asexuelles Asexuelles Oui. Asexuelles Euh. Bah c'est quand la personne elle ressent pas de plaisir par rapport à la sexualité, c'est ça Je sais pas si c'est comme elle a un rapport et elle joue pas. Pas de plaisir. En fait, asexuel, ça veut pas forcément dire être dégoûté par la sexualité. Oui, ces personnes peuvent ressentir du plaisir sexuel ou pas. Hein? Ça dépend des gens. Ah oui Un exemple la personne peut être en couple, avoir peu ou pas de rapports sexuels. D'autres vont juste donner du plaisir à leur partenaire. Elles peuvent également avoir une autosexualité. Se masturber. Et donc il y a autant de formes d'asexualité que de personnes asexuelles, c'est pas une généralité. Ah bon Et non euh, Asexual, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire des rapports de la sexualité, et qui préfère les relations platoniques La euh, sexualité, c'est le fait d'aimer ni les garçons ni les filles, de ne pas avoir envie de faire l'amour. Euh, la sexualité, la, la sexualité, c'est quand on n'a pas de genre, non C'est pas ça Ah, il y a ici un amalgame entre genre et sexualité. En effet, le genre n'est pas lié à la sexualité. Par exemple, moi, je suis du genre féminin et asexuel. Et moi, je suis demi -sexuelle. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait, pour avoir du désir sexuel pour quelqu'un, j'ai besoin d'établir d'abord un lien avec la personne. Mais ça dépend des relations. Ah oui Donc en fait, ton désir, il fluctue. C'est ça. Il est là, il n'est pas là. où Bah non, je pensais que c'était euh, asexué, en fait, euh, comme les plantes. Non, c'est pas ça. sexualité, c'est euh, un truc avec euh, les LGBT, non Les homos, les billes, tout ça. Ah non, en fait, je crois que c'est être attiré par euh, rien. Euh, ni les hommes, ni les femmes. C'est ça. Hein. Euh, en fait, on est attiré par rien du tout. Euh... Mais ça veut dire quoi, être attiré par rien, Bud Bah, ça veut pas dire grand chose, en fait. Ah bon Bah oui, on peut être asexuel et être biromantique. Donc, être attiré par un ou plusieurs genres. Ah, si je te suis bien, pour les personnes homosexuelles, on peut aussi être asexuel et homoromantique. Tout à fait, c'est la même chose pour les hétérosexuels. Ils sont hétéroromantiques et asexuels. C'est pas forcément inclus dans les mouvements LGBT+. C'est juste que les gens ne ressentent pas forcément de désir sexuel pour son, ça, ses partenaires. Ah mais bah, du coup, être et eh, ça n'a rien à voir avec être asexue, Elle. Tout à fait. Vous connaissez des personnes asexuelles euh, Directement non, mais la copine d'une amie est asexuelle. Et, euh, et personnellement, en fait, euh, j'ai toujours cru que j'avais... Une sexualité normale, mais depuis que je suis dans le milieu féministe, je me pose des questions. C'est ça, oui. il faut prendre du temps pour devenir asexuel. C'est bon, un, de... le... un objectif alors pour vous de devenir asexuel Non, pas du tout, mais bon, faut dire qu'on peut pas le savoir en n'ayant pas d'expérience, quoi. Tu peux pas. Tu sais pas tester, tu sais pas. Bonjour, je m'appelle Elissa et ça fait à peu près un an et demi que je me considère comme asexuel. Être asexuel, c'est pas forcément déjà. Rejeter la sexualité, c'est soit ne pas avoir de désir sexuel. Enfin, c'est dans, dans un spectre bas de la sexualité, on va dire. C'est pas central dans la vie, et j'en ai marre, en fait, que la société nous dise que ça, ça l'est, central et essentiel, que sans ça, on peut pas être heureux ou heureuse. Enfin, ouais. Est-ce que, du coup, depuis un an et demi, tu te sens plus épanoui Oui. C'est un truc que j'ai eu du mal à accepter, même de poser ce mot sur je, je, je l'ai connu, dès que je l'ai connu j'ai senti qu'il y avait un truc et ça me faisait très peur en fait justement parce que voilà et, et quand je me suis dit bon ben voilà je l'ai assumé euh, c'est un peu comme quand j'ai assumé l'idée que j'étais pas un mec ça m'a permis de mieux comprendre certaines choses de, de mettre des mots sur des ressentis que, où j'avais pas de mots avant en fait, qui étaient juste des, des échecs ou des manques des, des incapacités enfin, voilà. Là, c'est devenu une, une sexualité à part entière. En fait, quand j'ai découvert le nom, j'étais mode non, moi, je suis pas asexuel. Non, mais c'est bon quoi, moi, j'ai une sexualité, euh, je fais des rêves érotiques, euh, c'est bon, bon quoi. Ça a déclenché la, la réflexion et ça a pris peut-être un an avant que je puisse me dire vraiment euh, que, que j'accepte en fait. C'est plutôt le processus de l'acceptation, dire ouais, quand même, il y, y a des trucs quoi, ça correspond plus à mon ressenti, etc, et progressivement, étape par étape, Je ne voilà. Je sais pas si ça ouvre des perspectives, moi ça m'ouvre des perspectives simplement parce que je, je peux me dire, et en le disant aux gens, que je veux des relations qui, qui n'est pas ça au centre en fait, même si ça peut exister à l'intérieur, mais euh, et euh, voilà. Donc ça, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des, des relations romantiques, même avec du sexe. Et euh... voilà, enfin, être asexuel, ça veut dire considérer que c'est pas un... c'est pas essentiel. C'est pas ça que je cherche, pas ça que voilà. Et du coup, à partir du moment où on accepte de ne pas chercher ça, ben on se laisse du temps et de l'énergie pour faire d'autres trucs. C'est peut-être ça l'idée. On arrête de chercher à remplir des besoins qu'on n'a pas. Et, que... et du coup. Euh... Ça, ça permet de mieux vivre en fait la façon dont on ressent les trucs qui sont plus empoisonnés ou pollués par euh, des injonctions qui ne correspondent pas à notre ressenti